Salut tout le monde, content avec vous, c'est Weedman. 62e jour de floraison, toujours avec la XS2000 de Vipar Spectra, lumière LED qui nous donne 240 watts de puissance. 62e jour de floraison, on va couper le gelato cake dans le fond. Donc j'ai abaissé l'intensité de la lumière. Ben, essayer de vous montrer le mieux possible ce que ça donne, le Gelato Cake, très, très petite cocotte. Euh, un petit peu déçu là, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un phénotype qui a des très petites cocottes. J'ai déjà fait pousser là, à l'occasion deux autres Gelato Cake. Les cocottes étaient plus grosses. Et le goût de celui-ci, vraiment, vraiment différent. L'odeur, présentement, l'odeur, c'est sucré vous savez très bien j'aime pas vraiment le sucré euh, mais c'est un super sucré mais les deux autres gélato cake c'était plus un goût là, de, de, de, de couche, de diesel là, plus gazi comme on dit euh, celui-ci est-ce que c'est gazi sucré on verra dans l'avenir j'ai pas de, de ce de cette plante là donc heureusement là, que ça a tourné sucré. Euh, il fallait que je prenne des décisions. Et puis, euh, j'ai pas, pas de clone de cette plante-là. Triple burger ici, on va se rendre jusqu'à 70 jours. Encore un autre 8 jours de floraison. Euh, ça a très, très bien gonflé là, cette semaine. Le triple burger. Vraiment agréablement surpris. Belle. Tâche de mauve. Je sais pas si on le voit. Je pense que oui. Belle tache de mauve. Donc encore un bon 8 jours. Même euh, même peut-être encore là. Euh, peut-être encore là 14 jours. On vient de dire 8 jours. Là. On va voir ce que ça donne. Euh, on va dépasser 70 jours pour le Triple burger. Je vais couper Gelato Cake. Petite cocotte sucrée. Euh, on a utilisé les, des nutriments synthétiques de la compagnie Remo ainsi que la, nutri, la compagnie Psycho euh, Nutriments, j'ai mélangé les deux gammes, ce n'est pas une bonne façon de faire. Écoutez, il me restait trop de bouteilles euh, avec euh, des, des, des, des restants, là, de, des bouteilles qui restaient 25% de leur quantité. Donc euh, ça s'est bien complété les, euh, les deux compagnies. Euh, on s'est rendu jusqu'à la fin. Donc pour ma prochaine grow, euh, on va voir là, si je continue dans le synthétique ou peut-être aller dans le biologique. Les deux plantes ici à côté, là, c'est les deux plantes là, de Vermibec. Deux Mendo Chino Animal Cookie. Qui sont en début de floraison. Donc on va regarder ici, là. Et voilà, c'est parti. Euh. Mendochino Animal Cookie, là, ça prend 55 jours. 55 jours de ce phénotype-ci. Euh, les deux plantes sont identiques. Deux phénotypes là, que j'ai appelés les phénotypes numéro 2. Deux. Euh, deux plantes que j'aime bien fumer. Donc, après 55 jours, là, je peux vous garantir qu'ils sont très bien mûris. Très bien avancés là, en fait de trichomes ambrés. Donc il faut toujours prendre un microscope, regardez là, les cocottes là, au microscope et aussitôt qu'on a 25-33% de tricot ambrés, 1 sur 3, 1 sur 4, c'est peut-être le moment là, de penser à couper vos plantes. La lumière est à 16 ou 19 pouces euh, selon, euh, selon les, les, les cocottes, selon euh, les branches. Euh, J'ai baissé un petit peu l'intensité. Euh, <coughs> pour pas que ça soit trop fort pour les deux plantes à côté, elles sont en début de floraison et puis euh, pour montrer là, à mes deux plantes ici là, que euh, l'automne achève et puis que le soleil, euh, c'est bientôt terminé, donc de, je fais des tests, je fais des tests, euh, ça m'a arrangé d'avoir ces deux plantes ici, ça m'a arrangé pour, euh, ça m'a aidé à prendre une décision à baisser l'intensité de ma lumière à cause de ces deux plantes-là. Là. Je ne voulais pas qu'il y ait un, un PPFD là, de 1000, là, quand même. Là. Donc, c'est ça. Alright, donc, je vais couper cette plante-là. On va envoyer ça au séchage, toujours à 60-60. On parle ici de 60 d'humidité, avec 60%, 60 degrés Fahrenheit. Et puis, euh, je, on n'utilise jamais là, les Fahrenheit ici au Québec, là, mais euh, c'est juste pour me rappeler que c'est 60-60. 60 Fahrenheit, je pense que c'est 16 degrés Celsius. Euh, je ne suis pas capable d'atteindre cette euh, température. Vous me direz d'ouvrir les fenêtres. Je pourrais atteindre 16 degrés Celsius facilement. Facilement en ouvrant les fenêtres. Mais la raison que je ne veux pas atteindre le 16, ben j'aimerais l'atteindre. J'aimerais l'atteindre, mais c'est que mon humidité va dropper, va, va tomber vraiment là, très très très bas et puis mon humidificateur ne fournira pas pour atteindre le 60. Donc j'ai euh, l'humidité à 60% très bien, facilement, je suis vraiment content pour ce qui est de la température 19, 20 19 degrés Celsius, 20 degrés Celsius donc j'essaie de ne pas avoir euh, trop de chauffage dans la maison sinon pas de chauffage et euh, ça donne 19,20 de température dans ma tente deux pieds par deux pieds qui sert de séchage avec une petite ventilation qui n'est pas directement sur les plantes suspendues mais plutôt sur la tente donc j'envoie vraiment là, le jet d'air sur la tente euh, pour ce qui est du séchage donc, Gillette au Cake, on va attendre deux semaines. Ensuite, on va trimer. On va voir le poids que ça nous a donné. Hein? On aimerait avoir là, pour l'ensemble de, de la tente. Euh, J'aimerais avoir 150 grammes avec une lumière là, de 240 watts. Écoutez, cette lumière-là, n'oubliez pas, hein, c'est pas fait pour une 4 pieds par 4 pieds, mais plutôt là, pour une 2 pieds par 4 pieds. Alright, donc on va essayer de regarder encore un petit peu là, euh, les cocottes là, du gelato cake qui sont vraiment petites et sucrées. Pourtant, là, les deux autres phénotypes que j'avais eu du gelato cake, plus, euh, plus des tendances, euh, pas raisin lilas, mais presque, presque, avec toujours le petit goût gazique qui est souvent intéressant, un genre de gelato, le gelato cake qui était vraiment présent. Dans les deux autres euh, phénotypes, deux graines, deux autres graines de cannabis de gilatoclée. Donc vraiment les spider mites euh, inexistantes, c'est vraiment les trips. Dans cette grow là, euh, c'est les trips qui sont présents, c'est vraiment pas les spider mites. Ça c'est le triple burger. Une plante que Zuzu m'avait donnée que J'avais eu la chance d'essayer chez lui. là, Il y avait trois triple burgers, peu importe les phénotypes. Là, je pense qu'il y avait le numéro 2, 3 et 6. Moi j'aimais vraiment le 6 euh, et puis il m'a donné un clone. Vraiment, vraiment, euh, vraiment content, vraiment chanceux. Donc c'est une plante là. Euh, je sais pas, peut-être que je vais fumer cette plante là pendant un an. Et puis après un an, là, euh, j'espère être capable de trouver une plante qui va la déplacer. Euh, j'espère être capable de trouver euh, toujours une plante meilleure, euh, qui va être capable d'enlever le Mendo de chinois, Animal Cookie, d'enlever le Triple Bureux. Ce sont les deux plantes euh, que j'ai gardé des plantes et que je conserve. On pourrait dire là, que j'ai des mères si vous voulez. Donc, euh, j'utilise pas la façon d'avoir une mère et de garder des clones. Mais plutôt, là, euh, j'ai des Mendo Chino Animal Cookies. Euh, quand je veux les tourner en floraison, je prends des boutures et je les tourne en floraison. Donc, je n'ai pas vraiment de mère. J'ai toujours des clones ou des plantes en floraison. Je vous laisse là-dessus. Donc, triple burger le burger on va euh, attendre encore là, 8 12 jours là, minimum minimum 8 jours minimum 8 jours on va se rendre à 70 j'ai la tocake, je, je coupe ça immédiatement 60 fahrenheit ça égale 16 celsius on va avoir 19 à cause de ma, ma situation <coughs> et 60 d'humidité je vous adore je vous laisse là dessus vermibec ça va très bien seulement des produits mec euh, on a pu voir là, que ça commence une Animal Cookie 50 jours 55 jours ça va être terminé je coupe ça, j'en vais en floraison un pouce un commentaire, je vous adore, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao